tout le monde, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous me suivez, alors je vous souhaite une très bienvenue, très bienvenue à notre chaîne, alors je vous propose un vlog de l'anniversaire de mon petit frère, les images ont été beaucoup euh, mouvementées mais restez jusqu'à la fin parce qu'il y a de belles images qui viennent, et il y a des belles vidéos qui viennent et fêtez ensemble avec nous, sinon meilleur vers vous et je vais me mettre... Je suis assis par terre. Arsène est parti retirer l'argent là-bas, de l'autre côté là-bas. Moi je suis assis comme il Arsène, fais comme ça. Arsène, fais comme ça. C'est bizarre. Il est bizarre. Nous sommes deux fatigués. Nous essayons de voir un tu sais, il est encore 20h. Oui, non, Et après on peut partir. Oh je te suis. Tu pars aussi Miso na Tango Yes, yes. Je, suis, je suis très heureux pour ces jours spéciaux pour moi. Mm -hmm. euh, moi de la famille, de mon pays, mm -hmm. le tout premier anniversaire à l'étranger. Mm -hmm. Mais bon, le plus important que jusque-là, ça se passe bien parce que je ne suis pas loin de ma famille, j'ai une mm -hmm. famille ici. Mm -hmm. Bref, je suis un frère camerounais. Mm -hmm. On est tous beaucoup, mm -hmm. et non seulement ça, on est tous frères dans cette unité du Christ. Mm -hmm. Donc, quelles que soient les différences des nationalités, mm -hmm. on est unis mm -hmm. par l'effet d'être juste chrétien. Mm -hmm. et je suis content mm -hmm. de vous avoir près de moi. Mm -hmm. Merci beaucoup pour ces gestes. Mm -hmm. Euh, je n'aime pas l'habitude de fêter les anniversaires, du coup c'est je, je suis vraiment très heureux de voir ça. Si oh. ah, <rire> bon, je m'appelle, je sais que c'est pour un souhait, mais le plus important, c'est... Je... Donc, euh, si on peut, ne fût que profiter de ces moments. Mm -hmm. Que Dieu a ajouté en plus dans ma vie pour mm. que nous puissions remercier ces dieux car mm. il est merveilleux. J'ai mm. eu beaucoup d'amis mm. qui n'ont qui qui, qui, qui pas malheureusement atteint cet âge que j'ai aujourd'hui. Mm. Mm. Il y a même d'autres qui aimeraient voir une fois de plus leur anniversaire, mais malheureusement, ce n'est pas possible. C'est une grâce pour moi. <rire> C'est une grâce pour moi d'avoir cet âge, mm. de vous revoir encore ce jour. Je dis revoir parce qu'on a les 4 décembre de chaque année. Mm. Alors, c'est vraiment un plaisir. Alors si vous pouvez m'aider, et pour quelques quelques secondes, fermez les yeux et remercier Dieu pour les bienfaits qu'il a su accomplir dans ma vie ainsi que dans la vie de ma famille. Okay. « Oh on va <imana> oh, chanter suis là. là. Je suis là. Je suis là. Je là. Je suis là. Je Je Je Il ne et va pas et, il voit pas bien, il les juste euh, s'exposer, tout ouais. et donc, que, ouais, et le même monde, comme ça. Si et tout, Rapha m'a dit que le monde participer. participé. Parce qu'il connaît tout le monde comme ça. J'ai fait la première, la, première la deuxième, la troisième, la, la quatrième. À la là, et il y a des gens ici qui disent que le monde. Alors là, le que le Et il <rire> <Et> nous a pris, que y <Et> a qu'il nous a soutenu. <rire> c'est ça Il ne faut pas se moquer de Django. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est un faux. Et tout ce qui est qu on quittait pas les lives ouais. en fait. On était ouais. juste là, on va parler. J'ai quitté. Alors, la première fois j'ai quitté, j'ai dit, après, ah, je vais rester ici, je vais <laughs> réfléchir. Après, j'ai dit, on va quand même. On va dire Pour réussir, Pour Avec si es bouquet, Jacques, ne sais pas. Je ne sais pas. Je tu as porté quoi Outfit of the day J'ai porté Comme vous voyez mm -hmm. <rire> Il faut dire <rire> <What's> that, hein? <rire> Il faut dire en fait ce ah, que tu as porté. Pas... C'est quoi l'idée les... L'idée c'est être relax, détendu, mm -hmm. sorti un peu de trop mm -hmm. de... Euh, il faut être de chemise. Un, peu, mm -hmm. un peu de trop de chemise, de responsabilités. Mm -hmm. Être un peu comme un golfeur au mm -hmm. de soi-même. Mm -hmm. Donc, c'est ça l'idée casquette blanche, visu blanc, mm -hmm. jean et pont de tennis. Mm -hmm. Tu un... en fait... n'as pas montré blanc-blanc tennis, ma soeur Si, j'ai montré. Ok, c'est bon. Yes, speak. What else? <rire> Donc, tu peux être prophète et bien t'habiller Oui, comme prophète Joël Francis. Il faut que tu fasses non, mais c'est un modèle, mais ce pas Voilà D'accord. Non, ouais, je suis là, il, il est modèle. Tu l'as bien D'accord. <rire> T'as day fashioniste, Elle nous a tous habillés. Non, pas... Frère, tu as porté quoi, l'anniversaire hein Euh... Mais Jérémy, tu prends quelle photo comme ça Prends bien la photo Augusta, je ne suis pas d'accord. Vas-y, dis. dis, c est, c est dis, dis qui dis que je suis pas d'accord. Le bas. Non, non, non, je ne suis pas d'accord. Jérémy. Non, Moi, je dis que je ne suis pas d'accord. C'est quoi Dis-lui peut-être comment elle doit se placer, ouais, comment elle. Ne ouais. hey, porte pas juste. Hé Photogramme. Je t'ai pas connue comme ça. C'est que je me pose comment C'est quelque chose, dear. ami. So... C'est ma sœur qui m'a habillée parce que moi, j'ai raté ma génération. C'était euh, les années 1900. <rire> avance, avance, avance. nom c'est fait 45, choses. je pars là. Ah, comment elle t'a habillée Attends, attends, place-toi qu'on voit. Avant c'est un peu fait la mise, fait la mise, voir. Oh là là. Oh my God. Say something. Avec ta permission, m'a permis de vlogger. Viens dire quelque chose, Jérémy. Come on, say something. Yeah. Today is my birthday. Ah bon, c'est ton petit frère, ça? Yes. Ah bon <rires> non. On dirait ton jumeau, ton grand frère même. Please. He big bro. Non. <laughs> Mon bébé. avec notre chauffeur qui arrive oui.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 Ouais, je dois ouais. finir les deux cases. Je cherche la boule qui te correspond avec ma sœur. Je cherche pas celle de Jérémy. Il y comme <rire> toi là, des fois. Je <rire> veux partir avec eux. Tu veux te voir avec eux, c'est ici là Maman, on <laughs> <rire> Bravo <rire> Ah non, il faut jouer deux fois Vous avez joué... Deux oui. fois Allez, gérer Allez, gérer Gérer, gérer, gérer À côté. Yiiiiiii Bravo I just got come to Allez quoi Tu me donné la permission. Un Mais laissez-moi finir, c'est quoi? Ça? Ok, je vais finir. Oh. Get out! Euh... Bon, -pa. Calme-toi, calme-toi. Calme calme oh. oh. pour J'ai trop pleuré ah, Rien une y ouais, il y a ah. rien raison ouais, ouais. je de <rit> <rire> Mais même pas, peut-être c'est que j'ai bu hein. ça a ouvert la voie <rire> en pas, <rire> ça, ça va t'ouvrir le truc c'est l'ail <rire> <tu> Vas-y, oui, ah. ça maintenant, c'est bon, c'est bon, C'est bon, ouais. bon. bon, ça. Go ahead, Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Donc, euh, plus de bénédictions pour vous. Amen. Pour ce que vous avez pu faire. Alléluia. C'est quelque chose d'extra, c'est vraiment le souvenir le plus magnifique oh. de mon premier anniversaire à Maurice. Oh. Premièrement parce que vous êtes là et vous avez rendu cette journée spéciale. Deuxièmement, c'est parce que j'ai réussi pour la première fois des souhaits continentales. Burundi, Kenya, oh. Maurice, <rire> Magangi. <rire> Cameroun, tout ça, donc c'était la première fois. C'était vraiment une très belle expérience. Je crois que 2021, le 4 décembre 2021, il va vraiment rester gravée dans ça. C'est vrai ouais. que le début, parce que tu parles au MG, tu vas aller partir On va t'exposer. Je ne veux plus parler. Donc, merci, vous avez compris les Ta fille ça. va voir ça. Enfin, <rire> <rire> <rire> on va regarder <me> <rire> Va garder. C'est C'est quand même vrai, elle Mets, pourrait C'est C'est C'est C'est C'est C'est C'est même je refuse. C'est the minimum food, I et en fait euh, le, le truc euh, pour euh, tout.